On a vu tout à l'heure que l'allocation des, des préfixes était quelque chose de, de hiérarchique. Donc, en fait, vous avez deux, deux éléments à, à voir. Donc, au niveau allocation, donc on a vu que la réserve globale était gérée par l'IANA, donc Internet Assigned Number Authority, qui ensuite délègue les préfixes aux cinq registres, les registres donc ensuite délèguent les préfixes aux opérateurs, aux ISP, et les ISP les donnent à leurs clients. Donc ça c'est le schéma pour les providers aggregables et pour les providers independent, le client va récupérer directement un préfixe auprès du registre. Alors, normalement, ce que vous avez, c'est la possibilité. Donc, quand un client n'a plus d'adresse, il peut demander à son opérateur un autre préfixe. Quand un opérateur n'a plus d'adresse, il va pouvoir demander au registre un autre préfixe. Oui On va essayer. Voilà. C'est mieux <rire> Le problème, c'est qu'il ne s'efface plus, donc euh, ça devient de plus en plus gris sur le fond. Donc il y a une place là, il y a, je pense, une ou deux places plus proches. Sinon, j'espère que la vidéo sera bonne et vous pourrez le voir. Donc, je vais essayer d'écrire plus grand aussi. Donc, vous allez demander ensuite, quand le registre n'a plus d'adresse, de bloc d'adresse, et eh bien, il peut demander à l'IANA. Alors actuellement, on a donc évidemment, il faut une mesure pour euh, faire ce genre de choses et c'est ce qu'on appelle le HD ratio. Donc high density ratio qui est égal au log de l'alloué sur l'allouable. C'est-à-dire que si vous avez un slash 16, vous avez 65 535 adresses, vous en prenez le log, et si vous en avez alloué 1000, eh bien vous divisez log de 1000 par log de 65 535. Et ça vous donne une valeur. Et vous avez le droit de réclamer un nouveau préfixe si, normalement, vous avez une valeur qui est supérieure à 0,95. C'est-à-dire, alors à l'origine, c'était 0,80. Et au fur et à mesure donc de la pénurie d'adresses IPv4, eh bien on a, les, les registres ont augmenté cette valeur à 0.95, c'est-à-dire que vous devez presque utiliser tout votre espace d'adressage pour numéroter. Donc si vous n'arrivez pas à prouver que vous atteignez cette valeur, eh bien vous ne pourriez plus avoir de préfixe. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué maintenant. On va le voir sur un site. Donc on va aller voir un site qui s'appelle Report donc c'est un site intéressant parce qu'il vont nous il va nous donner donc des, euh, des informations sur l'utilisation des adresses Alors, on va commencer ici par regarder ce qui se passe en, en ipv4 et ici donc on doit avoir l'état de l'espace d'adressage d'ipv4 à l'heure actuelle donc ici vous avez donc les différents registres, APNIC, RIPNCC, etc. Et puis, vous avez la date. Donc, depuis février 2011, l'IANA n'a plus d'adresse IPv4. Et donc, les registres vivaient, se sont vus allouer un dernier bloc en février 2011. Et donc, les registres vivaient sur leur réserve. Et l'année dernière, en avril 2011, la zone Asie-Pacifique a utilisé son, av son avant-dernier bloc. Il n'en reste plus qu'un seul. Et ce dernier est, donné, donc, est utilisé de la manière suivante. Si un opérateur à l'heure actuelle réclame des adresses, il n'obtiendra, si ma mémoire est bonne, qu'un slash 22, et à condition que cet opérateur ait activé IPv6. Donc, avec un stage 22, vous ne faites pas grand chose. Vous n'avez pas énormément de clients. Alors, sur ce préfixe, vous voyez, il en reste. Donc, ce dernier préfixe allouable pour la zone Asie, il y a 10% qui ont été alloués, il reste 90%. Mais ce n'est pas, pas énorme. Au niveau de l'Europe, bah c'est assez récent, le 14 septembre, eh bien le RIPE NCC a utilisé tous ces blocs il n'en reste plus qu'un qu'il va utiliser suivant ce principe. Si on regarde les autres opérateurs, donc la zone Arin, donc États-Unis, Canada, la pénurie d'adresses est prévue pour août 2013 et vous avez donc les autres zones, Latin America, c'est pour 2015 et l'Afrique pour 2019. Donc les problèmes arrivent en Europe, c'est-à-dire que si à la fin de vos études à Télécom Bretagne, vous dites, je vais me lancer dans un métier, je vais créer un opérateur. Donc, vous, devez, vous devenez membre du RIPE et vous dites, ben, je voudrais des préfixes pour mon réseau. Ben, on vous dira, ok, tiens, voilà des IPV6, mais vous n'aurez pas d'IPV4, puisqu'il n'y en a plus, ou très peu. Donc, vous ne pourrez pas, un nouvel entrant a beaucoup de mal, à l'heure actuelle, à obtenir des préfixes. Donc, on peut le voir aussi sur un autre site. On reviendra sur CIDR tout à l'heure. Mais si on va sur IANA.org, donc IANA.org, c'est le site qui gère l'ensemble des préfixes. Donc, on peut aller sur les registres ici. où On va voir pour les adresses. Alors, on va essayer de trouver. Alors, l'écran n'est pas terrible. Donc, pas beaucoup de place, on va essayer de trouver IPv4 adresse voilà. IPv4 address space et on voit donc la vision qu'a l'IANA de l'allocation des adresses. Et donc ce que l'on voit ici, le, le chiffre que vous avez dans la première colonne, c'est le premier chiffre d'une adresse IPv4, donc 1 point quelque chose, 2 points quelque chose, ainsi de suite. Donc le slash 8. Et vous voyez comment il a été alloué. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des... Par exemple, le, le 3-8, c'est un préfixe qui appartient à General Electric. Si vous allez un peu plus loin, par exemple, vous avez HP qui a beaucoup plus de chance encore, parce que HP ayant acheté DEC il y a quelques années, eh bien se retrouve avec deux classes A. Donc, c'est un bon espace d'adressage. Vous avez donc des sociétés qui... Donc ici, vous voyez les valeurs entre 1 et 127 correspondent aux anciennes classes A. Et on a les sociétés qui, historiquement, ont eu beaucoup de chance, parce que, ou les universités, elles ont eu des adresses. Après, quand on arrive sur 128, et eh bien là, on arrive dans les zones d'allocation des classes B il y a quelques années, donc avant qu'on aille on a en insider Et donc là qu'on voit qu'en fait ces données-là sont gérées par des entités. Donc là, c'est par exemple géré aux États-Unis, mais derrière vous pouvez avoir des sites en France. Par exemple, l'INRIA à Rocancourt, c'est 128-93, et donc on va le retrouver administré par la RIN parce que, historiquement c'était une classe B. Alors quand 94, L'idée de passer d'un adressage à plat avec les classes, un adressage hiérarchique avec CIDR, Derrière, normalement, on disait aux sociétés, rendez votre, vos blocs qui vous ont été alloués de manière euh, euh, libérale au démarrage de l'Internet. Il y a plein de sociétés qui ne l'ont pas fait et elles ont raison. Parce que maintenant, les adresses IPv4 ont une grande valeur. Alors si vous regardez bien, donc ici on a les classes B. Et puis quand on va arriver à 192, on va se retrouver avec la zone qui correspondait aux ex-classes C. Donc on voit que le 192 est administré par la RIN. Donc c'est là où on a eu une allocation des adresses de classe C. Mais en fait, il y avait très peu d'adresses qui ont été allouées. Et après, l'adressage Shider a commencé par allouer des blocs au niveau de lex C qui n'étaient pas encore complètement utilisés. Et donc, quand vous avez, par exemple, un paquet qui vient avec l'adresse 200 quelque chose, eh bien, en regardant ce tableau, on voit que c'est quelque chose qui vient d'Amérique latine. Si vous avez un paquet qui vient avec 203, eh bien, c'est quelque chose qui vient d'Asie-Pacifique. Et après, bah, vous pouvez aller plus en détail. Alors, vous avez des bases de données, on en reparlera par la suite, qui s'appellent WIS et qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur à qui appartient le préfixe. Donc, premier réflexe est d'aller voir sur ce tableau pour savoir si c'est, par exemple, l'Amérique latine, et eh bien, le serveur WIS sera celui d'Amérique latine qu'il faudra interroger. Donc, on voit ici donc, les, les adresses, et comme vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça s'arrête à 223, et donc, ici, tout l'espace des classes A, B, C est utilisé. Donc ça, c'est ce qui est arrivé en février l'année dernière. Donc maintenant, on est vraiment dans une phase où on n'a plus d'adresses disponibles pour de nouveaux entrants. Alors évidemment, les opérateurs ont encore un peu de marge et les clients bah, ils doivent faire avec euh, ce qu'ils ont et ne peuvent, peuvent plus vraiment demander de, de nouveaux préfixes. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est l'arbre administratif. Donc, arbre administratif, parce qu'on a l'IANA au top, qui donne au registre, mais en fait, si vous regardez l'Internet, on n'a pas cette hiérarchie. C'est-à-dire que quand vous avez des paquets qui vont des États-Unis vers l'Europe, ou vice-versa, vous passez pas, le routage ne se fait pas au niveau des RIPE ou de la RINE les rares et, et Warin, ce sont que des entités administratives donc le le routage en lui-même va se faire par un dialogue entre opérateurs donc vous allez avoir un opérateur 1 qui va échanger des données avec un autre opérateur et donc on va avoir un graphe d'opérateurs qui vont se connecter alors parfois à différents points par exemple vous pouvez avoir un opérateur un ici qui se connecte avec un opérateur 3 en Asie, aux États-Unis, en Europe, donc à différents endroits ou à différentes villes. Et donc l'internet à ce niveau-là se voit comme donc, un graphe d'opérateurs. On reverra ça dans la fin du cours quand on étudiera un protocole qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol parce que ici eh bien, on va annoncer aux autres, grâce à ce protocole BGP, notre vision du réseau. Alors c'est une vision très simplifiée parce qu'on ne veut surtout pas donner tous les détails. Les opérateurs sont très timides et ne veulent surtout pas donner à leur concurrence trop d'informations. Donc avec BGP, ce qu'on va faire, c'est donner la liste des préfixes que l'on connaît et que l'on veut annoncer à l'extérieur. On verra dans la suite du cours, quand on fait BGP, qu'il faut apprendre à mentir dans le réseau. Et ce n'est pas mentir en donnant des informations fausses, mais mentir par omission, c'est-à-dire ne pas donner à l'opérateur, un autre opérateur les informations qu'on n'a pas à lui donner. Donc un opérateur va avoir ici un ensemble de préfixes qu'il a appris, de ses clients, d'autres opérateurs, et il va annoncer ici un sous-ensemble de ces préfixes. Donc par exemple, si vous avez un préfixe alpha ici, eh bien on peut, donc le préfixe alpha peut être annoncé ici. Et si cet opérateur annonce le préfixe alpha, ça veut dire que l'opérateur intermédiaire ici accepte de router le trafic alpha par son réseau. Si pour des raisons commerciales, il refuse de le faire, eh bien il n'annoncera pas le préfixe alpha sur ce lien. Alors, ce qui est intéressant de voir, vous avez vu que quand on a un opérateur ici, il a des clients, il peut avoir alpha 1 slash 24, alpha 2 slash 24, ainsi de suite, et lui va l'annoncer comme étant alpha slash 16. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'agrégation. Les endroits, on va pouvoir réduire, c'est-à-dire, ici, une multitude de clients va être vue comme un seul préfixe à l'extérieur. Donc, Ce qui va nous permettre de gagner de la place dans les tables de routage. Par contre, justement, ces, de, ces tables de routage, eh bien, suivant l'endroit où on se place dans le réseau, on n'aura pas la même taille. Ça dépendra un peu de l'agrégation que, que l'on a et des annonces qui viennent des, des opérateurs. Mais on a quand même des points de référence. Et si on revient au site Cider Report. Qui est ici? Eh bien,